Bonjour, je suis Guy Roulier, fondateur de naturemania.com, site Nature et Santé Durable. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes huiles essentielles favorites que je considère comme indispensable et à toujours avoir à portée de la main. Il s'agit de la lavande vraie. Ses multiples usages et l'inocuité de son huile essentielle justifient sa présence dans la pharmacie familiale. Encore faut-il savoir l'utiliser à bon escient. Selon noms latins sont Lavandula vera, Lavandula officinalis, Lavandula angustifolia. Ces noms français sont Lavande vraie, Lavande fine, Lavande de France et Lavande d'Haute-Provence. Les parties utilisées sont les sommités fleuries, fraîches, séchées ou distillées. Il convient de bien distinguer la lavande vraie de la lavande aspic et de la lavande steucasse à toupet violet, qui n'ont ni la même composition ni les mêmes indications. Le lavandin intermédiaire entre la lavande vraie et la lavande aspic comprend trois variétés, les lavandins abrialis, grosso et super. Dans ma pratique, je conseille souvent le lavandin super pour un usage intensif. Sa fragrance et ses propriétés sont très proches, son prix est inférieur, et ses vertus santé quasi identiques. L'intérêt de la lavande réside dans son huile essentielle, teneur jusqu'à 3%, qui combine un jeu subtil de composants odoriférants tels que des esters acétate de linalyl, acétate de lavandulile, des alcools tels que linalol, terpinène 4ol, lavandulol, etc. Ces propriétés et indications sont le reflet de ces composants anti-infectieuses modérées, anti-inflammatoire, cicatrisante, antispasmodique, décontractante musculaire et relaxante nerveuse. C'est la seule huile essentielle qui peut, sans danger, être utilisée dans le conduit auditif dilué dans du lait végétal de 10 à 50% et sur conseil d'un thérapeute. Cicatrisante, elle peut être utilisée dans divers problèmes de peau, brûlures, blessures, piqûres d'insectes, pure ou diluée dans une aile végétale vierge. Antispasmodique, relaxante, sédative, je la conseille en massage musculaire, avant et après le sport, au niveau des membres et de la colonne vertébrale, mais également en bas, en inhalation et en diffusion atmosphérique. Dans ces cas-là, je conseille d'utiliser plutôt du lavandin super, qui est moins cher. Le massage anti-stress des points de plexus, pour associer les huiles essentielles de lavande, petits grains bigarade, mandarine également ylang, ylang et bien d'autres. A noter que le lavandin super peut remplacer la lavande vraie pour un usage courant et régulier, par exemple les massages, bains aromatiques, parfums d'ambiance. L'huile essentielle a une composition très proche et ses vertus sont identiques pour un prix vraiment plus abordable. Dans tous vos achats, exigez une qualité bio, sauvage au minimum 100% pure et naturelle. L'eau florale de la vente vraie est très douce pour les soins de la peau, des bébés et les soins du visage. D'autres itérations enfin, sachèvres de la vente séchée dans l'armoire à linge et dans les peaux pourries pour associer la fragrance et la couleur chatoyante des fleurs. Pour en savoir plus sur les formules, indications santé, bien-être ou esthétique, je vous conseille de lire mon livre numérique, Mon guide d'aromathérapie anti-stress téléchargeable dans la boutique naturemania.fr mais également mon livre classique que vous trouvez en librairie « Les huiles essentielles pour votre santé » 446 pages couleur, 250 plantes aromatiques décrites avec conseils d'utilisation et précautions à prendre chez Dangle et qui a été également édité en format de poche chez Pocket et qui comprend 572 pages. Vous pouvez aussi vous procurer dans la boutique naturemania.fr les posters Herbarium Aromaticum petit format et les huiles essentielles aromathérapie pratique grand format. Voilà c'est tout pour ce zoom sur cette merveilleuse plante qu'est la lavande Inscrivez-vous sur le site Facebook groupe de naturemania.com pour suivre l'actualité et être tenu au courant de mes nouvelles publications. Je vous dis à bientôt